Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Et je vais t'adorer de tout mon cœur Et je vais t'adorer de tout mon âme Et je vais t'adorer de toutes ma force Car tu es mon Dieu mon Dieu, tu es mon Dieu, mon Dieu, es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon mon Dieu, Car tu es ma petite tu es ma paix, ma paix, car tu es mon Dieu, tu mon Dieu, Dieu es mon Dieu. Nous prenons le psaume. Le psaume 98-98 pour les, les Français. Nous lisons la parole de Dieu. Chantez à l'éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saints lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a rélevé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'éternel des qui de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre agresse et chantez. Chantez à l'éternel avec la harpe, avec la harpe chantez des cantiques, avec les trompettes au saut des corps, poussez des cris de joie devant le roi des rois. Amen. Que la mer retentisse avec tous ses crépentiers, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie Amen. devant l'éternel, car il vient juger. Il jugera le monde avec justice Et le peuple avec équité <Susse> <Susse> Que la gloire du Seigneur S'il n'existe jamais réjouissez. de ses âmes Que la gloire du Seigneur Si n'existe jamais S'il de ces heures, je chanterai les, Ta que j'existerai, J'essayerai de pleurer son nom, Ta que j'ai vivre, Et la gloire est du Seigneur. La gloire est du Seigneur, c'est bien chaque qui se réjouissait de ses Je chanterai le teint, car que Jésus serait, je célébrerai son nom, car que Jésus que la gloire et l'honneur te reviennent, notre pain. Nous te sommes vraiment reconnaissants encore pour cette soirée, mon Seigneur Jésus. Merci pour les chants et les cantiques que nous avons chantés, Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi, parce que nous croyons que tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Merci encore pour ta divine présence, mon béni, aimé Seigneur, pour ta conduite, mon bénémoine, aimé Père Saint-Dieu Tout-Puissant. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Les merveilles que tu accomplis encore parmi ton peuple, mon roi, nous en sommes des bénéficiaires, mon bénémoine aimé Seigneur. Voici ton peuple rassemblé ici, mon bénémoine, aimé Père Saint-Dieu, comme un seul homme qui désire tant aussi te servir encore davantage, mon roi. Te louant de tout son cœur, mon bénémoine, aimé Père Saint-Dieu, pour que toi, Père saint encore te rejoignes encore parmi nos Pères tout que tu prennes plaisir aussi à nos chants et les cantiques, mon roi. Nous t'avons chanté avec allégresse aujourd'hui, Père Dieu. Tu vois notre joie, tu vois notre Notre cœur, mon béni, aimé Père Saint-Dieu. Réalisant combien tu es tellement si précieux pour nous et aussi important, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Ton peuple est à toi, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Les désirs de son garde voient te plaire, Seigneur. Oh Dieu, sois béni pour ta main puissante, mon roi, qui agit encore parmi le Père Saint-Dieu, qui manifeste encore le Père dieu La grandeur encore, Père Saint, parmi tous ceux-là qui sont à toi, Père. Louange et honneur à toi pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur, pour ce que tu fais encore aujourd'hui, mes Père Saint-Dieu. Pour ton peuple rassemblé en cet endroit Et ceux-là qui sont aussi en connexion, Père hein, Qu'ils soient vraiment bénis et fortifiés par toi, mon mon Père Saint-Dieu Car nous t'avons ainsi prié, Père Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Amen. Amen Que le Seigneur notre Dieu soit béni Qu'il vous bénisse richement Vous pouvez vous asseoir Nous sommes heureux d'être rassemblés encore ce soir Et de pouvoir réaliser aussi que chaque jour que le Seigneur nous donne C'est vraiment un jour de grâce. Et nous devons aussi saisir aussi euh, cette occasion pour que nous puissions lui offrir aussi un culte qu'il soit aussi agréable, afin que le Seigneur, notre Dieu, continue aussi à déverser aussi ses bénédictions sur nous. Ce dont nous avons besoin, c'est que le Seigneur, notre Dieu, soutienne chacun de nous, et qu'il nous aide effectivement aussi à pouvoir avancer avec lui, parce que nous voyons que les jours commencent à décliner de plus en plus, et le soleil commence à s'élever, comme on dit à l'ouest, le soleil se couche. Et de l'autre côté aussi commence à pouvoir s'élever. C'est l'aube d'un grand jour, effectivement, qui s'annonce effectivement pour le peuple de Dieu. Tous ces temps que nous passons que nous souffrons au travers des difficultés que nous traversons aussi, bientôt ce sera aussi la fin lorsqu'il viendra. C'est pour ça que nous soupirons et nous prions pour qu'il puisse vraiment nous aider à pouvoir tenir encore ferme jusqu'à ce que le soleil puisse s'élever. Ouais. Nous les remercions vraiment pour sa fidélité aussi à, à sa parole, sa fidélité à, à ses promesses, parce que les promesses qu'il nous a faites, effectivement, ce sont ceux-là aussi qui nous tiennent aussi avec la parole, parce que nous savons que s'il a fait une promesse, il va vraiment la tenir. Qu'il soit béni pour uh, tout ce qu'il nous apprend, effectivement, aussi il nous instruit, et c'est lui qui est l'auteur de la parole et aussi qu'il nous enseigne aussi davantage pour que nous puissions comprendre comment les choses doivent être prises aussi, de manière à ce qu'on puisse aussi être sûr et certain de que quand nous marchons et que nous mettons en pratique, c'est la bonne manière de pouvoir faire. Et que quand nous chantons aussi comme nous l'avons chanté, qu'il soit glorifié pour cela, nous savons qu'il est celui qui nous conduit et qui nous inspire aussi. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère Zachir. Oui, c'est merveilleux. Hein? <rire> Que Dieu soit béni pour cela. C'est merveilleux de voir comment Dieu fait les choses. Que Dieu bénisse notre frère Enzo qui est venu avec sa famille aussi ce soir parmi nous. Nous sommes tous dans la joie et nous remercions Dieu pour ce qu'il fait aujourd'hui. Nous nous remercions aussi pour toute sa bonté à notre endroit et les merveilles qu'il ne cesse de pouvoir déployer aussi parmi nous. Nous avons la joie d'avoir Priscilla et Ezekiel aujourd'hui. Dieu soit béni Il nous donne des bébés Nous avons des jumeaux aujourd'hui J'ai posé la question à notre frère dit, j'ai dit, comment tu te sens aujourd'hui Il dit, c'est indescriptible. <rire> j'ai dit, c'est ça, être un papa. Et toi, Dieu t'a béni, tu en as le double. Un garçon et une fille. Oui, c'est le désir de beaucoup. Hein? Et Dieu fait de merveilles. Et la, la maman et le papa donc tout le monde et les bébés aussi se portent très bien ah, c'est grave qui ne sait pas comment tenir pour la première fois dans sa vie il y en a un ici un là et alors quand on commence à pleurer il y a qu'est-ce que je veux dire Dieu est beau il fait de bonnes choses pour nous. et Nous allons le remercier. Tendre père et précieux sauveur, nous voulons te dire un grand merci encore ce soir, mon Maître béni, pour cette bonté que tu nous as témoigné encore aujourd'hui, de nous avoir donné ces bébés, Père Saint-Dieu, qui, en Père de mission, sont en bonne santé, et leur maman aussi en bonne santé, mon Roi. Oui, que ton nom soit célébré. Tu es vraiment notre Dieu, l'étoile brillant du matin, Seigneur, le donateur de tout. Donc, excellent, mon bénéfice Seigneur Jésus, de nous Merci encore parce que tu prends soin de nous, Père Dieu. Merci pour mon frère Graël. Merci aussi pour ma soeur. Père Dieu, Père Dieu, en... Que ton nom soit béni pour cela, oui, vine, mon Seigneur. La maman est aussi en bonne santé. Tu as permis qu'elle soit que ta dans ces conditions, Père Dieu, Dieu, en... que l'enfant puisse naître aussi, bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous t'en remercions encore, mon Seigneur. Louange et honneur à toi, mon béni, Père Saint-Dieu. Béni soit ton Seigneur, mon Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es tenté de pouvoir faire. Et tu as consolé aussi nos cœurs en ce jour, mon mon Père Saint-Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie. On voir avoir ces, ces jumeaux qui sont là, mon bénéfice Père et bientôt nous, nous prierons pour eux ici dans ta maison à toi. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois adoré. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois vraiment élevé, mon mon Père Saint-Dieu, pour ce que tu fais, Seigneur. Oh, nous sommes à toi. Nous te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Que ton nom soit célébré encore au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux hein, de pouvoir... Je ne sais pas comment il va se tenir aujourd'hui. C'est le bonheur aussi que nous partageons tous. C'est notre Dieu qui fait de merveilleux. Nous nous réjouissons de ce qu'il est toujours le même, de ce qu'il pourvoit effectivement aussi pour tous nos besoins, qu'il vous bénisse richement d'être venus encore aussi nombreux ce soir. Et C'est toujours un désir pour nous de pouvoir davantage être en communion avec le Seigneur et aussi les uns aussi avec les autres. Vous avez quitté différents endroits où vous habitez effectivement pour que vous vous rendiez à ces lieux enfin que d'un commun accord, nous puissions servir le Seigneur. Nous avons vraiment une grande attente, effectivement, que le Seigneur fasse encore davantage de merveilles parmi nous. C'est dont Dieu a aussi besoin, comme vous le savez, pour que le Seigneur puisse toujours davantage agir, ce que nous puissions arriver à cette unité, l'unité de la foi, l'unité de l'esprit, qui au milieu de nous, nous ne puissions pas avoir effectivement de parti pris, et surtout qu'aucun aucun ne puisse être voir simplement son intérêt, mais que nous puissions voir l'intérêt de tous. Que nous mettons à genoux pour prier tous d'un commun accord, comme si nous étions un seul homme pour chacun de nous. Parce qu'un frère et une sœur, ils sont toujours aussi importants. C'est ce que Dieu attend de nous, parce que ça c'est le regard que le Seigneur pose et qu'il désire véritablement, puisque nous l'avons entendu aussi, il dit, mais à sûr tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc quand il y a la mésentente, où il y a la haine et dispute, effectivement, c'est ça qui fait que le cœur du Seigneur n'est pas heureux parce qu'il ne peut pas prendre plaisir, effectivement, à, à un peuple qui... J'ai disais, aujourd'hui, ça m'a touché, nous n'allons pas apprendre cela, ce soir. Mais c'est de voir combien le Seigneur, lorsque son peuple était sorti de l'Égypte, effectivement, qui était donc en train d'avancer dans le désert, combien son cœur était brisé et touché. J'étais tellement touché de voir que c'est Dieu a vraiment des sentiments d'amour profond pour son peuple, et quand tu vois que ce peuple, effectivement, n'avance pas contre cela, doit, on, on, on, on pense, effectivement, que Dieu ne ressent pas. <rire> Parce que si nous avons des émotions, des sentiments, c'est quand même créé. Ça ne vient pas de nous. Hein. Donc c'est quand même quelque part venu. Les sentiments d'aimer, les tristesse, effectivement, tout ça vient de Dieu. Donc C'est comme ça que nous pouvons arriver à pouvoir comprendre que le Dieu qui... qui, qui, qui qui est au-dessus de nous et qui est au milieu de nous et aussi à nous, c'est Dieu-là, il est vraiment, euh, il a un désir profond, c'est que son peuple se retrouve dans cette unité. Vous vous souvenez, ici, nous avons lu, dans, nous allons lire aussi, si je le permets, dans Jean chapitre 17. Regardez la profondeur de la prière du Seigneur lui-même. Ça, ça doit être quelque chose qui doit nous interpeller chacun de nous tous. Pour que nous puissions comprendre que l'individualisme L'égoïsme, hein, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas accepter ni supporter. Et si on est toujours dans cet état, effectivement, d'individualisme, de l'égoïsme, effectivement, nous n'avancerons jamais. Jamais, parce que c'est nous-mêmes qui nous éjectons effectivement du plan du programme de Dieu. Or Dieu, notre Seigneur, il vient pour pouvoir nous parler en fait que nous soyons introduits dans son programme. Enfin qu'effectivement, que nous rencontrons effectivement aussi sa volonté à lui. Regardez, dans Jean chapitre 17, nous pouvons le réunir effectivement avec vous. Jean chapitre 17, c'est ça. Euh, c'est oui, c'est ça. Chapitre 17, verset 1, il dit, après avoir ainsi parlé, je crois que c'est le chapitre, nous avons lu chapitre 16, je pense. Hein? Ah ben voilà, c'est cela, euh, euh, ah oui, c'est dans chapitre 16, donc, là, où il avait dit qu'effectivement, chapitre 16, verset 27, il dit, mais car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Vous vous souvenez Vous vous souvenez on a lu ça, je crois, qu a dit, que Dieu te bénisse. On a dit ça dimanche, je pense, non Donc, ça n'a pas sorti quand même, à moins, je ne sais pas, mais ça doit rester quand même dans, dans, dans non pas là, mais ici. Vous vous souvenez et, et, et, et là, euh, d'abord, on peut... Il dit, il dit, verset, verset 16, verset 27, je redis encore, il dit, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti des dieux. Sans l'ombre d'un doute. Ce n'était pas une supposition. Et je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, et maintenant, je quitte le monde, ah, et je vais au Père. Donc, je quitte le monde, et je vais au Père. Maintenant, on ah, continue, effectivement, euh, dans cela, nous arrivons au chapitre 17, effectivement, où, d'abord, bon, je peux continuer à lire le chapitre 16, verset 29, il dit, ses disciples lui dirent mais, voici maintenant, tu parles ouvertement, et tu... N'emploie n'emploie aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toute chose et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. Donc, quand il parlait ainsi, effectivement, il n'y avait pas de tâtonnement, tâtonnement, effectivement, en eux pour dire que bon, maintenant, est-ce que c'est vraiment lui ou pas? Parce que, dans Matthieu, au chapitre 7, vous vous souvenez? Quand il a posé la question, qui dites-vous donc que je suis moi le fils de l'homme? Il y avait donc des tâtonnements à ce moment-là. C'était Pierre lui seul qui a eu à pouvoir répondre, effectivement. Mais là, nous voyons qu'effectivement, que les choses ont complètement changé. Et, et puisqu'il il leur dit, effectivement, au verset hein, qu'on a voulu, chapitre 16, verset, verset 27, il dit, « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Donc là, dans Matthieu, chapitre 16, c'était difficile. Vous vous souvenez mais maintenant, dans Jean ici, on dit, voilà, voilà, ça devient tout à fait particulier parce que les temps ont passé. Et puis, il dit, c'est ici, verset 20, dit, c'est lui dire, voici, maintenant, tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti des dieux. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Vous comprenez, non? Voici leur vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car je vaincu le monde. Amen. Maintenant, il continue à 17. Il dit, après avoir ainsi parlé, voyez-vous donc, parce que là il savait qu'il allait et en fait les quitter en fait. Il dit, parce que je suis venu à ce je quitterai, réellement je retourne vers le Père, effectivement. Il savait qu'après cela, effectivement, bon, il serait donc euh, saisi, livré, effectivement, aux païens, ainsi donc aussi euh, crucifié, rejeté, donc ainsi de suite. dit, mais Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et, et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Selon que tu lui as donné. Pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Donc, maintenant, regardez très bien ce que l'Écriture nous montre ici. Il nous dit bien, très bien, qu'il euh, a donné le pouvoir afin qu'il accorde, donc, qu il accorde la vie éternelle à tous ceux, il est dit ici, non, à tous ceux que tu lui as donné. Glorifie ton fils. Je relis encore cela. dis donc, et donc, « L'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Verset 2, « C'est l'eau que tu lui as donné, pouvoir sur toute chair. » Vous comprenez ?« Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » Pourquoi n'a-t-il pas dit que... Parce qu'il a le pouvoir sur toute chair, non pu dit, « Mais afin qu'il accorde la vie éternelle à toute chair. » Est-ce que vous comprenez Donc, c'est... Quelque chose de très important, que nous puissions saisir cela aussi. parce que Et là, il dit simplement, il a bien spécifié d'une manière aussi claire, qu'il donne les, la, la vie éternelle seulement à tous ceux que Dieu lui a donné. Donc, la vie éternelle n'est pas donnée à tout le monde. Seulement à tous ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous suivez parce que c'est vraiment important que cela soit compris de manière à ce qu'on se pose beaucoup de questions, effectivement, qu'il y a donc dans différentes églises, il y a différentes églises à gauche et à droite, effectivement, tous y croient en Jésus. Je vous l'ai dit ici. Si. <rire> il y a plusieurs Jésus. Parce que tous ceux qui disent, nous t'avons reçu, je suis, je reçois dans, dans différentes églises, effectivement, donc qui acceptent, ce n'est pas les Jésus. la Les gens vont se dire, même, ce monsieur, il est fou. Non, monsieur. Non. On reçoit les Jésus des églises. Et je l'ai toujours répété, c'est la vérité. On reçoit les Jésus des églises. Et quand on le reçoit, on n'est pas transformé. Amen. Ces Jésus-là ne changent jamais personne. Amen. Ces Jésus-là, il fait de toi membre d'une église. Amen. Tu as simplement un nom, le nom de Jésus. Mais tu n'as pas Jésus. Amen. Parce que Jésus est une personne. Il va enfanter un fils, tu lui donneras le nom de... C'est bien un enfant, c'est bien une personne. Et cela fait que ça accomplit ce qui a été dit dans Isaïe, effectivement, on l'appellera Emmanuel. On nous dit bien qu'un <rire> enfant, un enfant nous est donné, un fils, un, fils, un fils nous est donné, un enfant nous a donné, un fils, on l'appellera admirable et conseiller. Vous connaissez, non, Donc il, il, il, il devait y avoir une personne, il ne devait pas donner un nom comme ça. Donc, un nom appartient quand même à quelqu'un. Donc, Jésus est une personne. Est-ce que vous comprenez Amen. <rire> Parce que vous direz, mes frères, ce que tu nous racontes, c'est quand même abstrait. quand même. Bon, je vais peut-être un peu dans une manière assez claire que vous comprenez. Je vais vous poser une question. Dans l'Odyssée, c'est l'âge, non C'est l'Église, non bon, Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'Odyssée Il dit quoi, le Seigneur Jésus Il dit, je suis à la porte et quoi, j'ai fait quoi Donc il est à la porte. Mais à l'intérieur, on chante son nom. C'est pour que vous compreniez que je ne sais pas en train de voir. Non, non, non, non. Que vous constatiez une réalité, ce que vous entendez. C'est que dans l'âge de la Odyssée, dans cet âge où nous sommes, Jésus-Christ, lui-même, la personne de Jésus, il est rejeté. Mais son nom est chanté dans les églises. Vous voyez Mais il est à l'extérieur et il frappe. Donc vous pouvez avoir, et nom, vous n'avez pas Jésus donc il faut bien faire la différence des choses. Amen, amen. Vous avez bien un Corinthien chapitre 11, non? Vous connaissez un Corinthien chapitre 11. Vous voyez à quoi je me réfère? Est-ce que vous voyez? Je vais lire. Corinthiens chapitre 11, je pense. Je pense que Monsieur monsieur. c'est ça. Euh, c'est le chapitre 11. Alors... C'est Voilà, c'est cela. voilà. Oh, et, non, c'est pas encore un chapitre 11. C'est là ce que j'ai dit, c'est que ce ce que c'est Attendez bien, c'est aussi. Un instant, je pense que c'est cela. Vous connaissez, vous, vous voyez à quoi je pense. Vous dites oui, est-ce que vous voyez Ah bah ben voilà. Donc, c'est là que l'apôtre Paul, effectivement, aussi, il fait référence, effectivement, que je vous ai fiancé à un seul époux. Vous vous souvenez maintenant Et c'est cela, c'est donc.. Que je pense bien, mais. Je vais être dans un Corinthien, mais je ne sais plus très bien. Mais attends, il y Oh, c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est Mais c'est pas c'est c'est vrai. C'est deux Corinthiens plutôt qu'un Corinthien. Deux Corinthiens chapitre 11. Deux Corinthiens chapitre 11, Il dit mais oh si vous pouviez supporter donc de ma part un peu de folie. Vous y êtes Mais vous me supportez bien car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent s'éduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne détournent de tourner la simplicité à l'égard de Christ. Vous entendez cela hein? Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre que celui que nous vous avons prêché, c'est pour dire qu'il y en a d'autres. Donc ce qui veut dire que, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, qu'effectivement, que les, les Jésus des églises, là, là, là, que nous pouvons voir effectivement de nombreux, effectivement, on dit tous qu'ils sont tous sauvés. Je, je pense, je, quand on regarde Saint-Écriture, si quelqu'un est sauvé, alors. Sa vie démontre qu'il est sauvé. Parce que si tu es sauvé, qui t'a sauvé Vous comprenez Vous suivez Donc, tu dois savoir qui t'a sauvé. Et c'est lui qui t'a sauvé. Qu'est-ce qu'il attend de toi C'est vrai, non Bon. Alors, comme je le disais, je reviens là-dessus. Dans les églises, on a reçu, en fait, les Jésus des églises. Donc, chaque église a son Jésus. Bien qu'ils peuvent lire la Bible, mais, en fait, chaque église a son Jésus. Et quand on reçoit les Jésus des églises, vous l'avez déjà entendu, vous avez entendu, effectivement, cela. Donc, on s'adapte en fonction de la doctrine et des enseignements de cette église-là. Vous comprenez Donc, on devient participant et membre de cette église-là. Mais... Il y en a beaucoup plusieurs, plusieurs sur la terre. Mais le Jésus de la Bible lui-même a son église. Dans son église, il est la tête. Comme il est dit lui-même, je suis l'alpha et l'oméga. Et la Bible dit, il est vraiment tout en tout. Et c'est pour ça qu'il priait, il dit, mais enfin que le Fils donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Waouh Alors, regardez bien, la suite, effectivement, de la prière euh, qu'il qu qu adresse, effectivement, avec conviction et foi, parce qu'il savait bien. Il dit une chose ici, il dit, voilà, il dit, or, oh, verset 3, la vie éternelle, c'est qui te connaisse toi, le seul. Alors vous, vous avez combien de dieux Oui, je, je parle à tous ceux qui écoutent ceci. Parce que, combien de dieux Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Non, non, non, je dis que c'est comme cela. Non, je, dans les églises, effectivement, à gauche et à droite. Parce que dans, dans la grande majorité, c'est comme cela. Parce que la question, que vous avez, mais quel est donc le vrai Dieu que vous connaissez Vous verrez que dans toutes ces églises, effectivement, aussi, dénominations, effectivement, aussi, bah, ils parlent aussi en langue. Hein? <rire> mais la langue n'est pas un signe que vous avez l'Esprit de Christ. Il faut aussi beaucoup de choses, n'est-ce pas? Matthieu 7. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? On des nous déguie. N'avons-nous pas fait ceci en ton Qu'est-ce qu'il dit? Je vous accueille? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous donc de moi. C'est pour que nous puissions bien comprendre les choses. Ce n'est pas que nous perdons notre temps. Nous Nous rachetons, nous rachetons notre temps. C'est important cela. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Voilà pourquoi la révélation est tellement si importante. Et Dieu, notre Seigneur, ne révèle pas sa parole à n'importe où. Nous l'avons entendu, non C'est dans Matthieu, au chapitre 11, je pense que cela, nous, avons, nous pouvons lire cela. Oui. Matthieu, au chapitre 11, il dit une chose ici. Voilà. que c'est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 Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est donc le Fils. Et c'est lui à qui, qui ça, le Fils veut. Donc c'est le Fils qui révèle. Le Père révèle, révèle toujours qui est le Fils. Mais après, parce qu'il a dit tout pouvoir me donner sur toute chair, non. Je donne la vie à ceux qui m'appartient. Donc c'est le Fils qui révèle. Mais il ne va pas révéler à n'importe qui. C'est ça, en fait, que nous pouvons donc comprendre. Que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que le Dieu Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, maintenant, nous avons le Père et puis nous avons les Fils. Ben, où est le Dieu véritable C'est ça, non où oui, est le Dieu véritable? C'est ça que c'est Thomas lui a dit, il a posé la question dans Jean 14 ici. Thomas lui pose la question. Je pense que Thomas qui dit J'aime Jésus, notre Sauveur. On n'est pas heureux? Amen. Ah, alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère Zaché. Il dit ici, d'abord nous vous à partir du verset, hein. que votre cœur se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, toujours le Père. Hein. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé que je vous aurai préparé une place, C'est pas à tout le monde, hein. à vous, vous comprenez ça Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle certitude hein. Hmm. « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Et ça le problème. <rire> Mais quand il s'adresse effectivement à ses disciples comme ça, il leur dit des choses comme ça, il a la certitude qu'ils savent. Parce que s'ils disent qu'ils ne savent pas, il va leur confirmer que vous saviez cela. Est-ce que vous comprenez bon, alors, Il dit, « Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. » Comment pouvons-nous en savoir le chemin Et Jésus lui dit, mais il dit que vous le savez. Et toi tu me dis que nous savons où tu vas effectivement. Ça dit. Il dit, mais Thomas, Jésus lui dit, mais je suis le chemin. Mais vous me connaissez. La vérité est la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, ou toi, soit dit il n'y a pas un autre chemin pour arriver à Dieu. Quand tu méprises c'est Jésus, c'est fini pour toi. Si tu prends les jets des églises, tu n'y arriveras, arriveras jamais. Parce qu'il n'est pas le chemin. Il n'y a qu'un seul Jésus. On va dire, mais nous croyons tous à ce Jésus. Mais si vous croyez tous à ce Jésus, nous serons tous un. Ça veut dire qu'il y, y a un souci quelque part dans notre foi, notre profession de foi. Nous pensons que nous croyons que c'est lui. En fait, vous ne croyez pas en lui. Ce n'est pas vraiment le véritable. C'est pour ça que dans 1 Jean chapitre 5, il dit, nous sommes-nous dans le véritable. En son fils. Vous avez lu ça Peut-être qu'on peut dire, qu s'il vous plaît. <rire> Il dit, le seul vrai, c'est lui qui tu as envoyé Jésus-Christ. Alors, il dit ici. Si. Ah oh ben nous étions d'abord ici dans Jean, Jean 14. Hein. C'est cela, non? Alors, il dit, mais. Voilà, il ne fait ton père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi. Voilà, mais parce qu'il nous parle toujours de son père. Dès maintenant, il dit, vous le connaissez et vous l'avez. Alors Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et c'est là, parce que dans Jean, il disait le seul vrai Dieu, hein, ça c'est toujours à son Père, n'est-ce pas, non Et c'est lui que tu as envoyé, parce qu'il faut connaître le Père, et c'est lui que le Père a envoyé, c'est bien écrit ici, hein Donc, Or la vie éternelle, c'est que tu connaisses, tu connaisses toi, le seul vrai Dieu, et c'est que tu as envoyé Jésus. Donc, il y a deux personnes. Vous voyez, non quand on lit comme ça, quand il prie comme ça. Alors nous avons lu avec vous, je pense, c'était dimanche, non Dans les livres d'un Corinthien au chapitre 2, l'homme spirituel. L'homme spirituel. Des choses que. que le cœur, tu ne peux pas monter au cœur de l'homme, mais que Dieu nous a révélées par l'Esprit. Donc, vous lisez. Quand on lit effectivement, on dit toujours la lettre est Dieu, mais c'est l'esprit qui. Est-ce que vous me suivez? Parce que tout le monde lit la Bible. Et c'est vrai quand on lit ici, comme il est prié dit, oh l'a vie C'est histoire, c'est le vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Il a cité même le nom Jésus. Mais ben, on voit bien deux personnes. Dans la logique, de logique, on voit des personnes. Tu peux pas me dire le contraire. dire, Monsieur, quand même il y a deux personnes. Mais alors quand on rentre dans l'esprit de l'esprit. Il n'y a pas deux personnes. Parce que lui-même, maintenant, il nous révèle ici. Hein? Parce que là, on peut dire il y a les pères, puis il y a les fils. Mais maintenant, ici il revient ici, il dit. Et Philippe lui dit, maintenant, Seigneur, tu nous parles de Père. Verset 8, 14, 8. Seigneur, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Vous comprenez cela? Et Jésus lui dit, il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Oui, hein. c'est lui donc qui m'a vu, a vu, comment dis-tu, montre-nous, voilà. Voyez-vous combien la révélation est très importante. Les gens peuvent lire ce que je lis ici, ils vont toujours pas saisir. Oui ça demande toujours que Dieu te bénisse, ma soeur. ça demande toujours la révélation. Parce que ce n'est pas un livre qu'on peut lire avec l'intelligence, c'était naturel, effectivement. Quand les catholiques, tout ça, tout ce sont organisés, effectivement, ont lu ça naturellement, ils en ont sorti trois, dieux, trois divinités, quoi. Puis ils ont ajouté une femme en plus. Ah bien évidemment, parce qu'il ne peut pas y avoir un fils sans bébé. Et puis quand on a un bébé, c'est que la maman est quand même grande par rapport au bébé. Donc maman doit, peut parler à la au fils et le fils va obéir. C'est comme ça, non Marie, toujours, il faut intercéder par Marie. Marie, priez Marie, et puis il va intercéder pour toi. Et là, là, vraiment, Jésus, notre Seigneur, va entendre. Je ne sais pas à quelle place ils ont donné Marie, mais on l'a appelé la mère du ciel, je pense. Ah ben bon, bah, on revient ici parce qu'elle est temps vite. Pour nous, pour et puis, il lui a dit, effectivement, donc celui qui m'a vu, donc, a vu donc le... Donc, nous comprenons que quand il parle de Père, ben, en réalité, il s'agit du de, de Dieu tout puissant lui-même. Et puis, nous comprenons que quand il parle du Fils, effectivement, il s'agit ben, bien du Fils de Dieu lui-même. Mais là, on devait dans une équation tout à fait particulière, parce qu'on nous dit que c'est lui qui a vu le Fils, là. Il a vu le Père, parce qu'il dit, si vous montre nous seulement qu'on voit le Père. Et ça là, nous suffit. Et puis, il dit, mais, je suis, vous me voyez quand même, celui qui m'a vu a vu le Père. On se pose la question, mais qu'est-ce que c'est là dans Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu, le premier-né, en lui habite. Alors il nous a dit, écoutez bien, trop de dignité, écoutez bien. Corinthiens, Corinthiens, dans Colossiens, hein. Colossiens, Colossiens chapitre 1, verset 15, il nous dit ici, voilà. Vous y êtes il est l'image du Dieu invisible. Qui ça? Parce que, si vous voulez aussi voir comment c'est beau, ouais. chapitre 1, là, verset 12, il nous dit quoi? Rendez grâce à qui? Ah, il n'a pas parlé de fils. Hein? Rendez grâce au Père, écoutez bien, qui vous a rendu capable d'avoir l'héritage des saints dans la lumière, n'est-ce pas? Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans quoi? De qui De son amour, hein? En qui nous avons donc quoi La rédemption, la rémission, des péchés. le Fils, hein? Que Dieu soit béni Il est l'image, le Fils est l'image du Dieu Vous comprenez maintenant C'est lui qui m'a vu, a vu qui ça Alléluia Dieu est donc esprit Gloire à Jésus on se sent bien. Hein? Amen, amen, amen. Comme on aimerait t'en rester longtemps. Hein? Monsieur hein? fait, Parce qu'on prend plaisir où? Quand on est malade, il nous ramène ici, nous sommes bien. C'est ça la chose. Ah, C'est à cause de toi ça... regarde comme des brebis hein? On mène à la boucherie. Hein? Merci. Nous l'aimons beaucoup. Amen. Alors, il dit... Car en lui, verset 18, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Et puis on nous dit, tout a été créé par qui? Paris. Et pour qui? Pour lui. Voilà, messieurs. Amen. Donc Jésus, là, il est le créateur. Amen. Oui, messieurs il ne peut pas y avoir deux créateurs. Il n'y a qu'un seul créateur. Amen. Amen. Amen. Vous voyez, c'est tellement si important. C'est pour ça qu'on dit que les Jésus des églises n'est pas les Jésus de la Bible. Il nous amène effectivement à pouvoir comprendre que, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, si tu n'as pas la révélation, pas de vie. C'est quand tu lis, tu vois toujours deux, trois personnes. Et quatre, quand on ajoute la femme, évidemment, c'est alors que pire. C'est encore pire. Alors lui, et maintenant comment il continue dans sa prière, pour nous allons nous arrêter. Ne hein? vous inquiétez pas. Il continue dans sa prière, effectivement, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit, verset. J'étais glorifié sur. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Donc vous voyez que c'est la phase d'un serviteur. Est-ce que vous comprenez dans cette phase-là Tout véritable serviteur de Dieu. Doit glorifier toujours. Voilà. Et il nous montre, effectivement, il dit, mais tu m'as envoyé, je ne peux que glorifier toi. Je ne cherche pas moi, mais toi, tu dois être glorifié. Sur la terre, en fait, j'ai chercher ta gloire à toi. C'est cette nature-là, dedans. Maintenant, regardez, nous continuons rapidement. Il dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde... Bon! <rire> bon, avant que le monde fût. Hein? Alors, quelle gloire avait-il auprès du Père avant que le monde soit Parce que cela peut passer par l'esprit des hommes un tout petit peu de temps. Un peu de temps. Amen. Par contre, disons qu'il faut être d'un commun accord. Amen. Je n'entends qu'une ou deux personnes. Alors si on n'est pas d'un commun accord, alors on arrête. Alors vous voulez Amen. Vous voulez d'autres qui ne veulent pas. C'est pas grave. Si vous ne voulez pas, c'est pour alors ceux qui veulent. Alors. Parce que il ressort toujours la pensée dans tout ceci qu'auprès de Dieu se trouvait un fils éternel. Parce que si nous, en lisant ici, la pensée peut sortir que dit donc, maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi. même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. c'est avant que le monde fût. Donc avant cette période-là, il n'y avait pas de monde. ça, c'est ça. Hein? Cette gloire, en fait, dont il mentionne ici, c'est laquelle Parce que, bon, comme je disais, on peut penser que Dieu était là, parce qu'il dit, hein, auprès de toi-même, donc, là, et puis, bon, j'étais là, c'était effectivement. La voici. Parce que vous savez que, avant que le monde ne fût, il n'y avait rien. Vous savez Qu'est-ce qu'il y avait avant que le monde fît Dieu seul. Vous êtes d'accord oui. <rire> Et voilà. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, était et la parole était. Dieu. Toutes choses ont été faites par. Vous voyez, vous voyez, en fait, il s'agit de la parole. Parce que sans la parole, le monde ne pouvait pas exister. Alors, maintenant que vous puissiez. Ah, frère, mais regardez très bien. Dieu est esprit. N'est-ce pas vrai? Mais dans cet esprit-là, il y avait des attributs, qui est l'attribut des créateurs. N'est-ce pas vrai? Aussi longtemps qu'il était resté comme ça, rien ne pouvait exister. Dans sa pensée, il avait donc la terre, le monde pour créer. Mais aussi longtemps qu'il n'avait rien dit, c'était toujours là. On ne pouvait jamais voir la terre. Mais c'est quand il a parlé. Voilà la gloire de Dieu. Là, le monde est venu à l'existence. la parole de Dieu. Il l'a clarifiée en disant, je suis sorti des quest ce qui est sorti de Dieu, c'est la parole qui est sortie de Dieu oui monsieur toutes choses ont été créées par donc la parole de Dieu les cieux ont été créés par oh, les étoiles et tout ça, la terre et les poissons et tout ça par gloire à Dieu nous rapidement pour pouvoir nous arrêter comme je disais tout à l'heure voilà, alors il dit je vais connaître ton nom aux hommes que tu m'as du milieu du monde n'est-ce pas vrai vous voyez maintenant la sélection enfin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as vous comprenez, est-ce que vous me suivez bien tout le monde ne peut pas voir la vie éternelle seulement ceux qui lui ont. Parce qu'il a bien clarifié cela. Hein. Vous me suivez là-bas au fond? Est-ce que vous arrivez à pouvoir comprendre? Vous me suivez aussi? Est-ce que vous saisissez? Alors, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est pour ça que je dis, on n'a pas besoin d'un nom d'un homme qui doit être publié et connu par les hommes. C'est clair, non? Le maître lui-même est notre modèle. Je fais connaître ton nom. C'est comme je disais, avec mon grand nom, soit publié dans le monde. Vous me donnez du temps? Amen. God bless you. Oh, my dear sister, God bless you richly. I don't know how to say. Cette sœur que vous voyez, la sœur Dorine, depuis qu'on a passé des réunions ici, Dieu a transformé sa vie. Elle a pleuré, mais dit, j'ai perdu mon temps pour des choses inutiles. Aujourd'hui, vous savez, elle publie les prédications d'ici en anglais à tous les gens qui sont francophones. Les anglophones, pardon. Et sur les statuts qu'elle fait là, au moins des, des milliers et des milliers de personnes écoutent maintenant la parole de Dieu. grâce à notre soeur Dorine. God bless your sister. Donc, comme nous pouvons voir dans les saintes ces écritures, c'est quand même quelque chose de tellement si important parce que il dit :« Je fais connaître ton nom aux hommes. » Et je disais une chose, je dis, je voulais simplement faire l'assertion pour que vous puissiez comprendre pour cela, parce qu'il en a fait aussi hein. mention aussi dans la parole de Dieu. Et ça qui m'avait touché aussi quand je faisais. <rire> Le Seigneur, notre Dieu, a dit à Moïse. Écarte-toi de ce peuple. Je vais les détruire. C'est un peuple toujours au courant effectivement, aussi. Moi, je parle, effectivement, ils, ils écoutent, mais quand ils sortent, effectivement, ils font toujours le contraire. Vous vous souvenez, non Il dit, il fait ça, mais c'est toujours ça, ça, se dit, bon, écoute, écarte-toi et je vais les détruire. Et puis, je ferai de toi un peuple. Vous vous souvenez Moïse, s'est jeté à genoux. Vous vous souvenez les paroles Oui. Et vous savez ce qui a touché Dieu mm -hmm. Mm -hmm. Moïse, dans les paroles qu'il prononce, il a dit, vous me suivez, Massa. Vous savez, la distraction est toujours mauvaise, là. Suivez très bien, parce que c'est important. Dans la prière de supplication, Moïse, vers Dieu, Mm -hmm. Il dit, Seigneur, que diront donc les nations? De quelle manière sonne ton nom à toi? Parce que tu t'es fait un grand nom aux yeux des nations. Mais que diront les nations pour ces grands dieux, à ah, ces noms si grands que tu as manifestés effectivement là-bas? qui vont te dire que ces dieux étaient incapables? Ah ben oui. C'est ça qui a touché Dieu dans son cœur, son nom. Que son nom ne soit pas suivi par mille. Vous vous souvenez d'Ézéchiel au chapitre 35, il a dit, j'ai agi pour mon nom. Pas parce que vous dites, je vous retirerai dans des nations, je rappelle nous sur vous. Vous connaissez, non Je vous retirerai dans des nations. Ce n'est pas parce que vous êtes bons, mais je les ai à, à, à, cause, à cause de mon nom. Mon nom, mon nom. Vous aussi regarder dans le livre de Malachi chapitre 4. Tous ceux qui craignent mon nom s'élèvera donc les solaires. Vous connaissez, non Amen. Son nom. Son nom. Dieu dit à son nom. À son honneur. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à qui Et toi tu me les as. Ils ont fait quoi Ils ont gardé ta parole. C'est ça le signe. Ils étaient à toi. Et toi, tu me les as donné. Donc, moi, je ne peux donner que la vie éternelle qu'à ce que tu m'as donné. Vous oui. savez, que vous oui. avez suivi. Amen. Donc, ce n'est pas à tout le monde. Voilà maintenant, mon frère et ma soeur, je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'on a l'air des sables pour plus bas, mais il est 21 h Voilà pourquoi ma soeur et mon frère, quand la parole de Dieu vous est prêchée, et que vous, vous, vous, avez, vous réagissez vraiment avec des dents, vous faites le contraire. On dit, par exemple, sœur, pas des pas des, des, des, des, des, des, des, vêtements, des, des trucs des, des bradés. Des... Ah, je parle aux sœurs, aux filles de Dieu. Mais vous sortez encore avec la tête grosse, vous revenez encore avec des jupes qui sont bada bada, vous connaissez vous-même, ce que je vais parler dans le détail, parce qu'on en a déjà parlé tellement. En fait, vous démontrez vous-même vous ne pouvez pas appartenir à Jésus. Quand Dieu dit dans la parole, effectivement, Dieu dit Aimez-vous hey, ardemment aimez les uns les autres. Et que toi, tu gardes toujours la haine contre ta soeur ou contre ton frère. Et parce qu'il t'a fait à 1840, tu as toujours ça dans ton âme. Tu n'allais même pas pouvoir supporter Magana. Comment veux-tu que Dieu te donne la vie éternelle Tu peux être assis. Voici ici. Être, je n'ai pas moi un bon danseur, j'en sais rien. Un bon prieur, j'en sais absolument rien. Mais au fond, c'est la sémence du serpent. Parce que c'est pas possible. Il est dit, non, non. les signes que toi, tu m'as donné, je les ai donné. Ta parole, ils ont gardé donc. Voici les commandements que je vous donne. Chaque fois qu'on vient ici, qu'on nous rappelle. Mais il sait très bien que quand nous sortons, on reste chacun sur son coin. Mauvais on est, double on est, hypocrite on est, que Dieu te bénisse, effectivement, si ça son intérêt on est, moi je ne veux pas, moi je ne veux pas qu'on fasse, je ne veux pas, je ne veux pas, parce que ça s'accorde. Non, mon frère, on est toujours, ne change pas. Alors, comment voulez-vous me dire que vous avez la vie éternelle? <rire> C'est pas moi, hein? C'est écrit ici. Ils étaient à toi. Et toi, tu me les as. Donc, euh, oui. qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont gardé quoi oui. Toujours. Euh... Oui. Vous me permettez encore un peu oui. Merci beaucoup. Mmh. Israël est sorti de l'Égypte, effectivement. Il a dit, vous savez, aujourd'hui, quand je dis Dieu d'Abraham, c'est vraiment touchant. Mon cœur a été vraiment touché pour J'ai dit Dieu Tout-Puissant. J'ai dit, Dieu d'abord, mais vraiment, c'est douloureux quand même. C'est pas possible. Pour lui-même, vous ne pouvez pas savoir combien la douleur... Il a exprimé dans le livre d'Ézéchiel. Je, je, je n'ai pas le temps de vous lire aujourd'hui. Parce que vous me regardez, vous me dites, mais frère, vous ne connaissez pas ces dieux que nous, que nous suivons. Il faut le connaître. C'est pourquoi, vous savez, il a châtié Donc, effectivement, l'Égypte avec Pharaon, Il a fait sortir avec des présents. Ils étaient contents d'avoir des biens, effectivement. Maintenant, il a passé le test. Si vous êtes vraiment mon Dieu, parce que vous savez effectivement, comme il a fait dit, mais j'ai choisi Israël. Et j'ai choisi donc sa postérité après lui. Et j'ai dit, je fais alliance avec eux. Il avait fait alliance avec Abraham. Genèse 17. Donc, on fait alliance avec toi. En de sorte que je sois ton dieu et les dieux de ta postérité. Vous savez quand est-ce qu'il a fait cela Lorsqu'il a fait sortir de l'Egypte. Oui. Il a voulu maintenant faire alliance avec eux pour qu'ils soient leur dieu, Donc qu'ils soient aussi les dieux de la postérité d'Abraham. Il était les dieux d'Abraham. Maintenant ils étaient les dieux de la postérité d'Abraham. Il dit, j'ai agi à cause de... oui. Alors ils ont gardé donc la parole. Vous voyez pourquoi les disciples, les, les apôtres ont toujours insisté sur la parole. Ne suivez pas des fables habilement conçues. Parce que dans les fables habilement conçues, vous ne pouvez pas voir ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Il ne va pas avoir la foi de Dieu. Parce qu'aimer Dieu de tout son cœur, que, que pour pouvoir l'aimer, c'est seulement sa parole qui doit être. Et qui doit vous guider, qui doit vous garder dans cela que l'amour est complètement. Vous savez, nourri. L'homme ne vira pas de pain seulement, mais de toute paroles qui sort de la bouche. Alors si cet homme prend plaisir avec la parole de Dieu, vous savez, non Il dit en fait que vous sachiez, Dieu vous a démontré. Que l'homme ne vivra pas de seulement, mais de toutes paroles qui sont de sa bouche. Dans les déserts, vous avez des boulangers, mais sa parole vous a donné le lapin. Dans les déserts, vous avez des bouchers, la parole vous a donné. Vous n'avez pas d'eau, il vous a donné de l'eau. Est-ce que vous comprenez Tout ça pour que l'homme comprenne. Donc, pour que toi, tu puisses aimer Dieu, il faut garder la chose qui nourrit. C'est la Quand on dit la parole de Dieu, ce n'est pas une chose abstraite. C'est ce que Dieu nous dit. C'est ça qu'en fait. Ils ont donc gardé ta parole. Donc, si vous ne gardez pas la parole de Dieu, ce qu'il y a un problème avec vous, je vais vite. Et puis, il dit ici, il continue, il dit, maintenant, verset 7, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné, c'est ça non Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Et puis il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Il avait dit ça hein? dans Jean chapitre 6. Vous vous souvenez okay. un peu la mémoire est allé un peu plus loin je pense bien trouver si nous pouvons le trouver c'est la voilà et ici verset 44 je pense nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé ne l'attire et je les ressusciterai donc au dernier jour. Il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés des dieux. Ainsi, quiconque a reçu le Père, entendu le Père, a, entendu le père, a reçu son enseignement, vient donc. Oh. C'est ce qui est écrit Donc, et il a dit aussi effectivement que. Ça, les paroles que je vous apporte, effectivement, c'est le Père qui me les enseigne. Nous avons lu ça, vous souvenez. Vous vous souvenez. Amen. Merci. Alors, il dit, maintenant, car j'ai redonné les paroles que tu m'as données, et ils, ont reçu, ils, les ont, ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as donc... Hein? Il n'y avait plus l'ombre d'un doute, sûr hein? et certain. Alors maintenant, écoutez bien, il dit, c'est pour eux que j'ai prié. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont donc, voilà. Voilà pour qui le Seigneur intercède jusqu'aujourd'hui. Il n'intercède pas pour tous les soi-disant. Tous ceux qui entendent ces paroles, ils les mettent derrière. Et quand on dit, Sœur, Reste comme ça, tu sors dehors, tu fais ce que tu veux. Frère, fais comme ça. C'est toujours ça. Ils montent en chocotine, les frères. Ils venaient et vous ne le voyez plus. Et pourquoi Parce que je ne suis pas d'accord. Toujours pas d'accord. Les problèmes, ce n'est pas l'homme, ces problèmes. C'est la parole. Quand tu n'es pas d'accord avec la parole, ce qui n'est pas d'accord avec Dieu. Et de quel Dieu alors tu peux te prétendre être le Fils Si nous sommes fils de Dieu, que ça nous arrange ou pas la parole est notre guide notre règle de conduite si c'est ce que je, ce que la Bible nous fait comprendre l'obéissance à Dieu vaut plus que alors si Dieu me dit d'aimer et, et je peux redire encore J'arrête là. Hein? Et un pierre, j'aime beaucoup. Hein? Vous connaissez cette écriture, c'est même connu par cœur. Un pierre, chapitre 1, nous lisons cela et puis nous prions ensemble. Un pierre. Voilà. Oui, beaucoup vont critiquer, ils vont insulter. Il n'y a pas de problème. Nous nous tenons dans la parole de Dieu, n'est-ce pas vrai il y aura toujours de mon cœur. C'était qui dans la Bible? De mon cœur, il y en aura. 1 Pierre, chapitre 1, disons, à partir du verset 21. D'abord, oh. vous permettez, hein? Voilà. Ah. Verset 13. C'est pourquoi, je lis ça, puis on termine, et puis on s'élève, hein? C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, apparaîtra. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez donc dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est comment Vous aussi soyez comment Alors, est-ce que nous devons être des impudiques Non. Vous êtes toutes, toutes sortes des de de l'âtre. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Donc, lui, il veut que je sois saint, puisque lui-même, il est saint. C'est clair, hein? Amen. Et on nous dit qu'on doit être saint un petit, quand on vient à l'assemblée, ou bien lors de la sainte scène, et puis à ce moment-là, j'échange, je deviens saint. Non, il dit, dans toute votre... Euh, que dire encore d'autre? C'est là qu'il est écrit, vous serez saint. Vous voyez, donc, puisqu'il lui il est saint, il nous rend saint. Et ça, c'est vrai, ça. Et si vous invoquez comme père, comme le disait notre père qui est aussi, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre croix. Nous sommes des pèlerins. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la même manière de vivre que vous avez hérité. De qui ça Nous n'en voulons plus. Mais par les sangs précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tâche, prédestinés avant la fondation du monde et manifestés à la fin des temps, à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lesquels l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant donc purifié vos âmes, en obéissant, parce que vous ne repoussez pas la vérité. Hein? Pour se détourner vers des fables. Hein? Non, vous voulez la vérité. Et nous voulons obéir à la vérité. Pour avoir un amour fraternel. Comment? Sincère. Vous voyez comment? Donc tout ce qui nous a dit, c'est toujours pour arriver à l'amour. Dieu de l'amour fraternel. Hein? Pas hypocrite. Pas double, hein? Mais l'amour fraternel, sincère. Et puis il a dit, mais aimez-vous. Mais ardemment, quand on dit ardemment, j'aime bien cela, moi. Moi, j'aime bon. Amen. Si vous, ça ne vous arrange pas de frein, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien Ardent. Amen. Ardent, ça dit sans flamme. C'est la vérité, non Mon <rire> frère et ma soeur, cet amour-là, on ne le fabrique pas. Non. Non. Amen. Quand vous l'avez, vous l'avez. Vous voyez la personne en face de vous, il a craché, sur, il vous a insulté, et vous vous empressez simplement de l'embrasser. On dit, mais ce frère, il ne comprend rien. Cette sœur, ne comprend rien. Mais je n'ai rien à comprendre. C'est simplement l'amour qui se lance. Quand il se lance, on va dire, mais tu es malade. Ce n'est pas possible que tu peux être comme ça tout de même. Il faut quand même... Non, mais il dit, l'amour... Bon, évidemment. Eh ben, bon. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Et la Bible dit, de tout... Vous voyez cela Pourquoi Puisque vous avez été régénéré. Vous connaissez régénéré, non Vous êtes né de nouveau. Le cœur nouveau. Ça, non, non. Non par une sémence corritible, mais par une sémence incorrectible. Quelle est cette sémence incrétible en fait C'est la parole de Dieu, non Ah fait c'était qui d'ailleurs C'est la suivante. Voilà hein? ah, La parole vivante et permanente. Elle ne change pas. Non, hein? non, non, non, elle ne peut pas varier. Alors si je l'ai, je varie pas non plus. Gloire oh, à Dieu, que Dieu te bénisse, Mary. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur Amen. demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par ben, si. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Notre Père et notre Dieu. Ce soir, je voudrais te dire merci pour le secours que tu m'as apporté. Merci pour le soutien, la grâce que nous avons d'être encore dans ta maison, encore aujourd'hui. De pouvoir aussi entendre ta parole. Tu nous enseignes, tu nous instruis. Père saint Dieu, c'est vrai qu'il est tard, mais ce que nous avons et que nous recevons de ta part est tellement si important, mon sauveur. Garde ton peuple, mon mon Père saint Dieu, soutiens les âmes qui sont à toi. Sur le chemin de retour, que ton peuple soit gardé et protégé. Nous avons ce désir profond de pouvoir réellement, Père Saint-Dieu, davantage recevoir ta parole, être instruit de toi, être éclairé par ton gré de repatibissant. Voici nos soeurs qui vont travailler demain, Seigneur Dieu, nos frères aussi, et nos enfants qui iront aussi à l'école demain, que tu le gardes, Père Dieu. Et ceux qui feront la distance encore, Père Tibissant Dieu, c'est de là-bas, Père Tibissant, à partout, Dieu, de la France, Père Dieu, notre frère, Père Dieu là-bas, notre frère Rosario et toute sa famille, Père dieu Seigneur. Tous ces frères et sœurs qui sont venus de loin, Père Saint-Dieu, et tous ceux qui sont aussi à Bruxelles, dans des coins aussi éloignés, venez Père saint Dieu. Seigneur, que tu le gardes, que tu le protèges, mon béni Père me Dieu. Je te remercie encore pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. L'ouange et honneur à toi, pour ton amour et ta bonté à notre endroit. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, ce que tu feras encore, Père. Merci pour ce soir, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Sois avec ton peuple, mon roi, et soutiens-nous, parce que nous avons tous besoin de toi. A toi la gloire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 sous